Ça a commencé vite alors j'ai moi une... ah, ouais, le début. Là tu es en Et train d'enregistrer. Hein. Non mais là, vous êtes en train là Non, oui. attendez, attendez, attendez, attendez. Agroforesterie. Ça en bon, rapport euh, avec la forêt. J'en sais strictement rien. Euh, L'agriculture. Euh, ça pourrait vouloir dire.. Euh, Je dirais qu'on cultive les arbres. La culture de la, de la forêt. Euh, une culture raisonnée peut-être, euh, replantation, reboisement, euh, quelque chose comme alors, ça. Vous quoi. y êtes là Non. C'est ah bon. aberrant. Et pourquoi c'est aberrant C'est aberrant parce que chaque plante, chaque culture a ses exigences et c'est rare de faire des mariages. Heureux. Voilà. Nous sommes à Saint-Laurent-du-Pont, un petit village dans l'ouest de la France. C'est là, il y a 20 ans, que M. Leblanc, agriculteur, a eu cette idée incongrue, planter des arbres au milieu des cultures. Son but Capitaliser. C'est en 1990 que M. Leblanc plante 10 000 arbres sur 180 hectares. Des noyers à fruits et à bois, des merisiers, des cormiers, de la lisier, et ça marche. Profitant des itinéraires techniques des cultures, les arbres poussent vite, très vite. La dixième année, la production des cultures intercalaires n'a pas bougé. Sa marge brute, par contre, n'a cessé d'augmenter. En 10 ans, les arbres ont bouleversé l'écosystème de la parcelle agricole. Augmentation de la biodiversité utile, amélioration de la structure du sol, amélioration de la fertilité. Pour Monsieur Leblanc, c'est le déclic. Après quelques essais de semi-direct, il passe en semi-sous-couvert, réduit le travail du sol, installe une couverture permanente et des rotations plus longues et plus diversifiées. Dans le même temps, il réduit de 50% son apport en intrants engrais et pesticides. L'hypothèque de ce nouveau capital vert lui permet aussi d'emprunter et d'investir, d'abord dans une déchiqueteuse, puis dans une ramasseuse de noix. La même année, il signe un contrat avec la mairie pour fournir en plaquettes le système de chauffage communal. Arrivent les années 2000. On parle d'agroécologie, de développement durable, D'agroécosystèmes intensifs, de croissance verte. On parle de taxes, de réglementations. Monsieur Leblanc, lui, continue à cultiver. Ses coûts de production ont été divisés par trois, sa consommation en fuel par deux et demi, et son temps de travail sur les cultures par deux. Un temps qu'il consacre à l'accueil. D'abord des agriculteurs, éleveurs, chercheurs et techniciens venu de la France entière pour comprendre et apprendre de son expérience. Mais aussi des touristes qui, le temps d'un week-end, viennent se détendre dans les gîtes qu'il a construits aux abords de ses parcelles. En 2015, tandis que le coût des intrants d'origine minérale ne cesse d'augmenter et les réglementations environnementales de se durcir, M. Leblanc réduit encore ses intrants. Le non-travail du sol associé à la ligne des arbres ont permis de multiplier par trois la quantité d'auxiliaires des cultures. Monsieur Leblanc n'utilise pratiquement plus d'insecticides ni de fongicides. Alors que le coût des engrais indexés au pétrole atteint la barre des 400 euros par hectare, Monsieur Leblanc, grâce à l'apport combiné des arbres et du BRF, diminue ses charges à moins de 150 euros par hectare. En 2020, une loi sur l'eau impose les agriculteurs. Monsieur Leblanc ne paye rien. Son système de production répond aux normes. Un système qui, de plus, stocke 2,5 tonnes et demie de carbone par hectare et par an. À ce titre, Monsieur Leblanc perçoit une prime carbone, annuelle, sur la base de 120 euros par hectare, soit 54 000 euros par an. En 2030, les arbres sont à maturité. Le rendement des céréales n'a baissé que de 20%. L'épuisement des stocks d'énergie fossiles au niveau mondial font du bois une des principales ressources dans les secteurs de l'énergie, de la construction et de l'isolation thermique. Cette ressource, M. Leblanc n'en manque pas. Chaque arbre est vendu 1 500 euros pièce pour le bois d'œuvre, auquel viennent s'ajouter 200 euros de bois déchiqueté. 2040. Monsieur Leblanc est aujourd'hui à la retraite. Alors que les réserves mondiales de potasse et de phosphate touchent à leur fin, que les budgets de l'industrie agrochimique, dans son combat face aux nouvelles résistances, atteignent des sommets, et que l'eau est devenue le principal facteur limitant de l'agriculture, les enfants de M. Leblanc héritent d'une exploitation durable au capital foncier de plusieurs millions d'euros. Nous pourrions tous rêver d'un tel scénario. Est-il pourtant si illusoire